Lui quand on intègre un collaborateur, on essaie de détecter les soft skills de ce collaborateur. Dans notre stratégie, c'est un plan de carrière que nous visons avec les collaborateurs. Je suis responsable pôle des activités d'appels sortants. Je suis chez Mezzo depuis le 14 juillet 2008, une date mémorable. Quand je suis passé ici, c'était juste pour un travail d'été, un peu comme tout le monde. Euh, sauf que je suis là depuis 13 ans. Je suis passionné par ce métier. Elle a ma formation euh, académique, euh, c'est chimiste à la base. Maintenant, euh, reconversion à DMTI, je me je suis découvert. J'ai découvert un aspect que mon coach m'a Je suis adepte du commerce, du télémarketing. Je l'ai découvert ici. Là où, avec du recul, euh, j'ai comme impression les mezzo-sratèques et dons C'est un concept japonais. Les hois synonymes de raison d'être ou la joie de vivre. En fait, c'est une certaine stabilité, un équilibre que tu retrouves bin le professionnel et le personnel. C'est un équilibre sur quatre volets, à savoir ce que tu aimes, en quoi tu es doué, ton impact positif sur le monde et ce dont pourquoi tu es payé. Du coup, les quatre volets, l'impression du de l'être. Je ne sais pas si tu es centre d'appel. Je ne sais pas si tu es positif. Eh L'impact positif sert à mes collaborateurs. Alors, quand on agit directement le, sur le capital humain interne, l'épanouissement, euh, le plan de carrière élaboré pour nos collaborateurs, c'est un impact positif sur l'environnement. Mezzo a su investir, le management, à travers des outils qui sont assez innovants. Euh, L'UM Mezzo ne s'empêche pas d'investir constamment dans les formations des collaborateurs. Aujourd'hui, presque l'ensemble des encadrants ont subi un programme de formation PNL, programme de linguistique, pour accompagner les collaborateurs dans le changement des comportements qui sont bloquants pour leur évolution. On collaborateurs en donne du sens au métier du collaborateur. Lui, le collaborateur, on laisse l'ouche, il convient juste un exécutant, il prend un appel, il saisit une commande, il fait sa vente. Ce n'est pas le cas. Lui, on est dans un management participatif. Le collaborateur, il est conscient des enjeux et des objectifs de, de, de chaque activité, de l'entreprise, de ses objectifs à lui au quotidien. On l'accompagne pour qu'il soit en mesure de fixer lui-même les objectifs, non seulement ses propres objectifs, mais les objectifs de son équipe. Donc ce management participatif a été une arme assez solide, en tout cas pour accompagner les collaborateurs en termes dans ce sens lui où, quand on intègre un collaborateur, on essaie de détecter les soft skills de ce collaborateur ou, ou détecter en partie les et ses faiblesses. C'est sur ces faiblesses que nous capitalisons l'investissement interne. Dans, dans, dans notre stratégie, c'est un plan de carrière que nous visons avec les collaborateurs. D'où l'objectif, est de lui donner une vision macro de ce qui se passe à l'échelle entreprise et lui permettre de fixer aux fixation des objectifs. Eu, les collaborateurs, en ce que je leur dis au quotidien, c'est que quand vous il est responsable de l'activité. Mon suis exécutant, il juste, attend les consignes pour mettre en œuvre. Les hauts responsables de l'avenir ou de l'évolution de l'activité. Les hauts, ils faire. Donc du coup, qui est a un collaborateur qui il a une remarque qui ne le concerne pas, il y a un incident sur l'activité, sauf qu'il gique avec un constat, avec une analyse, je conseille ou je préconise de faire cela et cela, donc ça confirme bien et le collaborateur, il est investi à un niveau euh, optimal. Aujourd'hui, mezzo met les moyens et investit dans les formations continues des collaborateurs pour subir un apprentissage continu, où tu découvres l'aspect découverte avec, qui est assez important. Par exemple, on a la séance du coaching théâtral. C'est un process de formation qui est innovant. Le théâtre et les émotions, les collaborateurs coachés. Comme un investissement autre, Z, Mezzo investit continu, constamment les évolutions salariales. Une période pandémique, et y a assez critiques pour le, le maintien ou la survie de certaines entreprises. Mezzo a su investir. Le maintien de l'évolution salariale démontre à nos collaborateurs qu'on capitalise sur eux. Les challenges, les challenges que Mezzo met en place, c'est une distinction, une logique win-to-win. -win. Je cite des exemples un voyage pour la Coupe du Monde de la Russie. L'année dernière, euh, challenge voiture, Wallis Car. Donc, un investissement à la hauteur du niveau de nos collaborateurs. Au bout de 13 ans, j'ai pratiquement fait tous les postes dit je dénigrais le travail dans un centre d'appel. en 2008, qui est un autre année centre d'appel", français, autre centre d'appel, un je licence et je visais le master en l'orientation, carrément l'orientation. je suis doué dans ce que je fais, ou je peux atteindre. Les objectifs à deux, moi, je pouvais les fixer. Euh, bah, les critères pour intégrer les zones, on a pas Bill, l'ambition et le sourire. Les jeunes, ne vous fixez pas des limites. Là, quand vous êtes jeune, l'avenir, en t'a l'avenir, en les entreprises, on sera où il vous appartient. Ils ont l'ambition de vous surpasser. Liu Mezzo vous ouvrira une petite porte. Je ne sais que Mezzo Medzo vous ouvre une Au moins, elle ouvre une petite porte. Le monde professionnel, le monde des entreprises. Au moins, avec jeune ou une expérience, Mezzo va t'accueillir. Tu te lances dans cette aventure. Tu fais la vie professionnelle, tu vas forcément suivre des formations. Si c'est un apprentissage, il y a des répercussions positif pour, pour le carrière